Yo les potos, j'espère que vous avez la forme, moi ça va impeccable, alors aujourd'hui on va parler d'une moto d'actualité qui, qui vient de sortir, c'est la Royal Enfield Hunter 350 Alors, euh, on va passer, on, on va placer les choses tout de suite dans le contexte, voilà Donc bon, c'est un monocylindre déjà de 350 cm plus, parce que beaucoup de gens achètent des Royal Enfield, mais quand ils voient après que c'est des monocylindres tendance à déchanter, dire, ah mais merde, moi je crois que c'était un bi, machin comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas du tout hein, les motorisations, ils achètent sur un coup de cœur comme ça, et, euh, et après ils disent, ah oui merde, parce que le monocylindre, il faut savoir une chose, c'est que le... j'en ai eu, hein, j'en ai eu pendant 16 ans, donc euh, s'il y a bien qui connaît le monocylindre, c'est bien moi, hein. j'ai eu euh, des motocross monocylindres et des enduros donc je connais bien bien bien, bien le monocylindre, c'est un moteur qui est robuste, mais qui demande beaucoup d'entretien, voilà, qui ne supporte pas les hauts régimes de manière soutenue et continue et euh, qui a tendance à consommer beaucoup d'huile voilà, ça chauffe beaucoup et ça n'aime pas les embouteillages ça déteste les embouteillages les monocylindres, c'est un bien roulé même si c'est refroidi, refroidi par liquide ça a tendance à surchauffer vite vite c'est pour ça que c'est un bien roulé, attention c'est pas au point de surchauffer dès que vous arrivez à un, à un embouteillage mais ce que je parle là c'est que vous commencez pas le, à laisser le moteur euh, stani, quoi c est, c est, c est, ça n'aime pas ça voilà, c'est pour ça que les marques ont complètement abandonné le monocylindre. ils sont passés sur des billes 3 ou 4 cylindres, voilà. qui est nettement mieux refroidi, qui est parfaitement adapté pour la route et qui, voilà, qui, qui font bien l'usage. Ça, c'est pour le, le, la partie moteur, vous sachez bien de quoi, sur quoi vous en, vous emmenez. Ensuite, bon, donc, c'est un 350cc, hein. c'est un moteur qui est adapté pratiquement pour la ville, exclusivement pour la ville ou la périphérie de la ville, voilà, par exemple, là où je roule, moi, c'est parfaitement adapté, il n'y a aucun souci, hein problème mais commencez pas à dire je vais prendre une royal enfield pour aller voyager c'est pas du tout adapté ou alors faut prendre un 650 cm comme ils font bicylindre parce qu'ils aussi sont intelligents justement ils ont adapté leur moteur quand vous voulez voyager à ce moment là ils ont des royal enfield mais bicylindres ils appellent ça les interceptors ou les continentals voilà mis à part ça la marque royal enfield était une marque indienne et ensuite café qui a, été, a, fait, a coulé, qui a été racheté par les anglais Tiens, si je me trompe pas, je crois que oh, c'est l'inverse. C'était l'un ou l'autre, en fait. je ne sais plus, hein. je ne me rappelle plus trop. Je crois que c'est ça, non, je crois que c'était, acheté par les anglais. Ouais. Et, euh... et euh... ce sont des motos qui sont qui ne font pas dans la performance. Je crois que ça plafonne à 110, 120. Mais en contrepartie, euh, je parle 110, 120 pour une 650. Hein. C'est là, la 350, vous allez taper 90, 100 max. Hein. Mais encore, je suis gentil. Mais en contrepartie, qui sont des motos endurantes. Et ils sont des motos qui sont relativement fiables. Euh qu'il n'y a pas trop d'emmerde à, à, à, à gérer dessus et en plus qu'il n'y a pas beaucoup d'électronique justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'emmerde il y a vraiment le strict minimum je crois qu'il y a un embrayage à glissement limité et un ABS et c'est tout il n'y a pas de mode moteur, il n'y a pas de conneries il n'y a rien d'autre voilà c'est tout euh, il rajoute sur cette Royal Enfield Hunter un petit GPS de style biline comme j'ai sur ma moto actuellement au milieu de mon cadre au milieu de mon, gui au milieu de mon guidon exactement le même type c'est exactement le même euh, qui indique donc la, la flèche pour vous dire si vous voulez à gauche ou à droite mais voilà ce que j'ai voulu faire une vidéo sur Royal Field, c'est faut savoir une chose enfin, c'est que ça reste quand même de, une architecture de moteur monocylindre qui demande beaucoup d'entretien Voilà, c'est pas, un, pas une critique je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette marque beaucoup d'aficionados c'est beaucoup de gens qui adorent cette marque il faut pas la critiquer mais il faut dire la vérité quand même c'est des motos que si vous n'aimez pas la mécanique et si vous n'aimez pas mettre les mains dans la mécanique vous pouvez laisser tomber tout de suite tout de suite, tout de suite et vous orienter vers une japonaise, comme la mienne moi c'est une moto qui me demande, qui a pratiquement zéro entretien, mis à part la tension de chaîne à nettoyer la chaîne, un petit peu comme ça et à, et à vérifier, et à ne pas vérifier parce que le niveau d'huile ne jamais il euh, n'y a, a rien qui, qui, qui merde c'est pour ça que c'est même une moto où je m'ennuie parce que j'ai absolument rien à faire mais là sur les Royal Infinity, non tous les 10 000 km il faut vérifier vous-même, parce que si vous commencez à aller où, à chaque fois, même pas tous les 10 000, c'est tous les 5 000, je m'en des connards et tout. C'est tous les 5 000 km, il faut vérifier le jeu, le, le jeu de soupape. Tu Vous allez me dire quoi Oui, alors que la mienne par exemple, c'est tous les 30 000. Il y a encore, ils disent 30 000 pour, euh, sur, la, sur la, la notice, mais en vérité, ça va, vous pouvez aller jusqu'à 70 000. Il y avait des, des gens qui ont déposé sur ma moto. Et des motos japonaises en général. Eux, non. C'est marqué sur la notice. C'est même pas moi qui la hein. C'est marqué sur la notice. C'est tous les 5000 km, il faut vérifier le jeu aux soupapes. Alors, faut, faut, faut retirer le, le réservoir, ouvrir le, le, le, le culasse hein, et vérifier avec les jeux, les jeux de cale. Moi, je sais le faire. Je sais le faire. Je l'ai fait avec des motocross, je l'ai fait avec des bike. Je sais le faire. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas le faire et quelqu'un qui ne connaît pas la mécanique, je lui souhaite bon courage. Parce que si tous les 5000 km, tu dois aller au concessionnaire pour vérifier ton jeu au soupapes, ben, putain, ça va te coûter cher, mon pote. Hein. Parce qu'il y en a au moins pour deux heures de travail. Euh, et eux, et ça coinche. Hein. C'est temps de l'heure, ils vont, ils vont bien te faire payer sa chair. Hein. Donc, il y a ça. Euh, la chaîne de distri, euh, bon, là, non, il n'y a pas de... Ça, ça, ça reste plus ou moins... Voilà, ça reste tendu, pas de problème. Mais je lui dis, voilà, mais au moins le jeu au soupape. Parce que si vous vérifiez pas ça, vous pétez vos, vos soupapes, vous, vous flinguez votre moteur. Donc, c'est pour ça que c'est des motos ça vous pouvez demander à tous les possesseurs de Royal Enfield tout le monde fait de l'entretien comme ça ceux qui le font pas c'est que soit c'est des gens qui disent je j'étais pas au courant ou je m'en fous et, et ils attendent simplement d'aller en révision tous les 10 000 km mais ils prennent énormément de risques parce que c'est préconisé c'est dit dans la marque, d'ailleurs même je vais vous dire une chose quand vous achetez la moto sur la notice c'est marqué qu'à à, à la sortie carrément du rodage des 1000 km il faut vérifier le jeu sous alors que sur le moto japonaise, jamais tu verras ça, jamais tu verras jamais vérifier le jeu soupape au 1000 km, jamais de la vie. Ou alors c'est que tu as eu un gros problème, tu as un gros manque de malchance. Voilà. Et, et sur cette moto là, non, tu as dû tourner à droite. Donc euh, c'est pas une question de, de dire c'est de la merde, c'est que ça reste archaïque, et c'est comme des motos, des.. des c'est comme des, des je dirais, c'est ce qui se rapproche le plus d'une moto motocross. Motocross c'est pour ça que les gens n'achètent pas beaucoup de motocross ceux qui s'y connaissent pas en mécanique, parce que c'est des motos qui demandent des moteurs qui demandent énormément d'entretien. Et moi je l'ai fait ça pendant des années, je l'ai fait ça pendant 16 ans. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretien, et c'est pour ça que c'est euh, les gens qui s'y connaissent pas, ils se lancent pas dans ce truc. -là. Alors que vous prenez ma Honda à moi, vous euh, n'avez pas vérifié le jeu au pas à 1000 ou à 1000 ou 5000 ou même 10 000 km. Le jeu au est vérifié à 30 000 et encore. Ils il entendent juste au bruit du moteur, ils voient que ça tourne bien, ils la font il aller jusqu'à même 50-60 000 km. Ils savent que pff, ça peut partir au double. Et euh, n'importe quelle moto, même, même les motos européennes jamais vous, verrez, vous allez vérifier ça mais alors que là non là ça tendance à se desserrer ça tendance à, à même les les les, les, les, têtes, les queues de soupape et tout ça ça tendance à s'user beaucoup plus donc voilà ça demande une vidange tous les 5000 km ouais vidange ah oui le monocylindre c'est extrêmement euh, chiant en pour ça vidange tous les 5000 km euh, le, le filtre à huile changer tous les deux les deux vidanges euh, les comment j'ai dit bon le jeu soupape je vous l'ai dit qu'il fallait le contrôler tous les tous les combien et voilà, c'est à peu près tout. Et si vous n'êtes pas du tout euh, mécano, enfin euh, vous n'aimez pas du tout la mécanique, vous n'aimez pas faire ça, ou que vous n'y connaissez rien, euh, vous lancez pas dessus parce que sinon, si à chaque fois vous devez aller voir le, le, le mécano, euh, le concession pour vous le faire, parce que c'est préconisé par la marque. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui lance ça, c'est préconisé par la marque. Euh, moi je vous dis, il vaut mieux laisser tomber. Parce que sinon, vous allez, euh, vous allez, vous allez vite péter un câble. Parce que tous ceux qui ont des Bryan Field, regardez bien sur des vidéos, et tout, c'est des gens qui y connaissent un minimum en mécanique et c'est des gens qui euh, sont prêts à le faire et ça les gêne pas de le faire. Voilà. Donc il y a des vidéos américaines, même des vidéos françaises, des gens qui montrent qui le font. Si vous faites, voilà. Sinon, mis à part ça, ça reste une très belle machine, très jolie, très sympathique. Euh, qui va moins plaisante à, à conduire. Mais je préférais mettre un petit point d'exclamation sur ça, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, et quand ils l'apprennent, ils, ils, ben ils déchantent vite. Voilà. voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation, je vous remercie pour vos abonnements, votre fidélité, je vous souhaite un bon ride, ciao ciao, et faites attention sur la route. V à tous.